Bonjour Christelle. Bonjour Izzy. Comment est-ce que tu y vas Je vais très très bien. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Je crois vidéo. que depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais vu euh, dire non, je ne vais pas bien aujourd'hui, ça ne va pas. Oui, c'est vrai. <rire> ah, non, <ta> nature. <rire> non, je suis de nature optimiste et souriante, c'est vrai. Est-ce est que tu en as fait ton métier Exactement, absolument, oui. Donc, euh, je vous invite à rencontrer Christelle aujourd'hui. Donc, Christelle a participé à certains de mes programmes. Donc, effectivement, on va parler en partie de ça. On va surtout parler euh, de son évolution depuis un an parce qu'il y a eu énormément de choses faites depuis un an. Et euh, du jour à la lumière, on va dire. Et, euh, et ensuite, tu nous expliqueras ce que tu fais. Alors déjà, est-ce que tu veux bien juste te présenter alors oui, donc je suis Christelle Barthes, je suis révélatrice de confiance en soi, coach et formatrice. Donc moi j'accompagne les femmes qui sont super actives et qui sont, se sont oubliées à retrouver leur être véritable en reprenant confiance en elles et pour devenir inarrêtables dans leurs projets, dans leurs objectifs. Voilà ce que je fais. C'est que la notion d'inarrêtable, c'est quelque chose qui est important pour toi de le je ne peux pas ou je ne sais pas, c'est pas pour toi. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Exactement. Euh, est-ce que tu veux nous dire comment est-ce que tu expliques aux gens qui, qui sont en train de regarder? Je ne vais pas dire le mot téléspectateur, ça fait un peu la fille qui se pète. On est à la télé aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien expliquer aux personnes qui sont en train de regarder comment euh, quel est ton parcours déjà alors moi, j'ai un parcours, bon, on pourrait dire un petit peu atypique, hein, parce que je suis, euh, je, je suis passée par plein de métiers différents, par plein de phases. Donc moi, à la base, j'avais un BTS de secrétariat, d'assistante de direction. J'ai fait ça pendant plusieurs années, mais encore une fois, pendant trois ans, ça me plaisait plus au bout de trois ans. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps, régulièrement, et je n'apprenais plus rien, donc je m'ennuyais dans mon travail, donc j'ai cherché autre chose. Euh, bah, je suis passée en fait de secrétaire dans un service informatique à assistante juridique dans un service juridique. Donc, euh, un domaine encore un petit peu différent, mais j'aimais beaucoup le droit. J'en ai fait à l'école et ça me plaisait beaucoup. C'était un domaine qui je trouvais passionnant. Mmh. Et ce qui avait de passionnant pour moi dans le juridique, c'était le, le fait de pouvoir aider. En fait, moi, ce que je voulais, c'était aider les gens à trouver, ben, en fait, dans le droit, euh, ce qui allait les per leur permettre en fait d'avancer ou de trouver des astuces, ben, en fait, pour régler leurs litiges. En fait, c'était ça un petit peu le but sauf que ben j'étais dans un service contentieux donc j'étais pas les autres donc malgré ça euh, je me suis relancée dans un dans un cursus universitaire de droit parce que bah, en fait, j'adorais le droit et mmh. j'avais envie de faire autre chose justement, j'avais envie d'aider et avec mon BTS du secrétariat, je ne pouvais pas prétendre à un poste de juriste pour pouvoir ensuite peut-être changer de service et faire autre chose. Donc, j'ai entamé tout un cursus. Donc, je suis, J'ai fait toute la licence, les trois années de licence et l'année de master en droit privé à la Sorbonne à Paris. Donc, ça a été beaucoup beaucoup de travail puisque je l'ai fait à côté de mon, de mon boulot. Les enfants étaient déjà nés euh, pas au début, mais après j'ai eu ma fille, donc j'ai eu ma fille en, en milieu en fait de mon cursus, donc euh, oui j'ai dû, euh, en plus je me déplaçais à Paris pour le, le Master, la dernière année de Master 1, euh, je l'ai faite à Paris celle-là, donc du coup j'étais beaucoup sur Paris, donc ça a été une année très difficile pour ma fille parce qu'elle me, voilà, j'étais souvent euh, entre Paris et, et Strasbourg, donc c'était pas évident, mais bon. Je regrette rien, ça a été une année géniale, j'ai adoré, j'ai rencontré des gens super et voilà, j'ai validé en un an mon master. Euh, donc, ça a, été, ça a été une super année, ça m'a permis en fait de prétendre un poste de juriste dans mon service. Donc, j'ai réussi à avoir un poste grâce à ces études que j'ai faites, donc je suis devenue juriste, donc j'ai eu mes propres dossiers. Eh bien, effectivement, au bout de quelques années, de nouveau, je commençais un petit peu, bah oui, c'est un petit peu moi, ça c'est un peu multipotentiel sur les bords, j'ai besoin de faire toujours des nouvelles choses, de changer, d'évoluer, de, etc. J'avais envie vraiment d'aider les autres, d'accompagner, donc j'ai postulé en fait sur le service conseil juridique, parce qu'on avait un service conseil, où justement on donnait des conseils ben, au niveau de nos de nos filets, de nos entreprises. En fait, c'est pas des entreprises, c'était des caisses hein, parce qu'on était chuté sur une banque. Mm -hmm. et il y avait plein de petites banques Donc, on conseillait en fait les les salariés des petites banques sur euh, les problèmes juridiques en fait de qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient avoir dans leur quotidien. Et j'avais envie de faire ça parce que ça c'était aidé pour moi. C'était c'était quelque chose qui me plaisait. Euh, sauf que j'ai pas eu de poste. Enfin, euh, il y en avait pas mm -hmm. en tout cas d'ouvert. Et puis, bah, du coup, euh, bah, je, je continue à postuler sur d'autres choses dans l'entreprise, mais bon, je ne trouvais pas vraiment ce qui me plaisait. Et il euh, bah, y a trois ans, il ouais, y a trois ans à un un peu près, trois ans, euh, bah, en fait, j'ai perdu mon papa euh, d'un cancer. Wow. Et là, euh, je me suis rendu compte que mm -hmm. bah, en fait, euh, là, ça faisait trop longtemps que je cherchais, que je ne trouvais pas et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour, euh, pour changer. Euh, sauf que ce que j'ai pas venu venir c'est bah ben, en fait la dépression que j'ai faite après parce que mon papa il était très important dans ma vie c'était vraiment euh, c'était un gros pilier et c'était une voilà un gros effondrement quand il est parti donc du coup bah euh, ben, en fait la dépression m'a un petit peu euh, arrêtée sans m'arrêter vraiment elle m'a ralenti parce que j'ai dû me soigner euh, j'ai dû prendre le temps de bah ben, en fait de me poser de ralentir c'est ce que je dis souvent dans mes formations c'est on prend jamais le temps de ralentir on court tout le temps parce que moi j'ai deux enfants, un mari, voilà, je, je courais tout le temps en fait, euh, donc euh, j'ai dû ralentir et j'ai dû réfléchir. Mais ça m'a aidé à réfléchir, à me poser. Puis j'ai commencé en fait à écouter beaucoup de développement personnel. Je j'en je, étais déjà euh, fan avant parce que j'écoutais déjà en fait euh, euh, David LeFrançois que j'aimais beaucoup. C'est lui que j'ai connu en premier en 2005. Donc, ça fait longtemps que je ah oui le développement personnel quand même j'avais commencé en 2005 déjà. je lisais beaucoup de livres j'écoutais en fait beaucoup de, de vidéos mais je m'étais pas en fait plongée plus loin que ça dans le développement personnel Mais quand j'ai perdu effectivement mon papa c'était le moment pour moi de me dire bah ça y est je ralentis je pense à moi et je travaille je vois ce qui va ce que j'ai envie de faire du coup bah j'ai cherché en fait j'ai refait un bilan de compétences aussi parce que j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui me corresponde et ce qui était ressorti c'était le coaching et la formation Tiens. Ah, Cassez le coffre. <rire> voilà. Donc, et ben, du coup, euh, comme tu dis, ben moi, euh, je suis quelqu'un de… Ben, en fait, je suis beaucoup… Euh, je vais dans l'action, je me laisse mmh. pas aller. Même si ça va pas, je vais quand même continuer. Je vais quand même euh, toujours euh, essayer de me relever, de trouver des solutions. En fait, moi, je dis toujours à ma fille, je suis toujours en mode solution, pas en mode problème. Il y a un problème, il y a toujours une solution. Ben, ma fille, elle, elle le sait, elle vient toujours me voir, elle me dit « Maman, euh, j'ai un problème, tu as une solution <rire> oh, ?» C'est chou ben oui, parce que je le dis tout le temps, en fait. Et puis, elle m'entend des fois avec les personnes quand je parle. Euh, voilà, moi, je suis en mode solution. Donc, je euh, donc, cherchais des solutions pour me sortir de bah, de ce métier qui ne me plaisait pas, de de cette, euh, de cette dépression qui m'a demandé un, un ralentissement. Mais en même temps, mmh. ça m'a fait du bien. J'en avais besoin parce que je ralentissais jamais. et eh oui. Voilà, tous les fronts en permanence. Hein. Et du coup, bah ben, voilà j'ai euh, cherché j'ai trouvé. Donc, en fait, le coaching, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit tiens euh, ah oui aider les autres accompagner les autres euh, euh, les faire réfléchir parce que moi j'ai dû faire ce travail de réfléchir euh, les faire réfléchir par le questionnement du coup j'ai commencé à faire plein de formations alors j'en ai plein plein plein plein Et à partir du moment où tu as dit tu t'es dit oui voilà je veux me lancer dans le coaching c'était en quelle année alors euh, c'était en janvier 2020 d'accord c'était il y a un peu plus d'un an, ça va bientôt faire deux ans, d'ailleurs. D'accord. Et donc, on ne va pas parler des, des autres formations que tu as prises, parce que des fois, tu vas peut-être dire des choses bien et des fois, des choses pas bien. Donc, on ne va pas le dire. Donc, euh, tu as suivi combien de formations sur le papier depuis janvier 2020 ouais, Au moins, une bonne dizaine. Ah ouais. comment <rire> Et en budget, ça correspond à combien, tu as calculé euh, Je dois être pas loin de 15 000 euros, ouais. Mmh. Ouais. ouais. Ouais. Comme dirait le monsieur, voilà. Oui, okay. c'est effectivement un gros gros budget que j'ai mis dans le développement personnel parce que en fait, euh, moi j'estime que bah, travailler sur soi c'est un investissement. Mmh. C'est pas un, pas de l'argent que je perds. Je considère pas que c'est. Euh, je, je considère vraiment que c'est vraiment une. Euh, c'est pour aller mieux, c'est pour me sentir mieux, c'est pour progresser. Donc euh, voilà, c'est un investissement. Pas, tu voilà, n'as pas fait euh, que des formations de développement personnel. Tu as, eu, euh, as fait des formations assez globales pour le développement de ton activité. Tu as joué sur Absolument. tous les paliers en même temps. Exactement. J'ai aussi fait des développements bah, en fait, au niveau bah, du business, du, de la technique. Euh, parce que bah, en fait, moi, je partais de zéro. Hein. Euh, J'étais juriste en entreprise salariée. Euh, je ne savais rien faire au niveau de la vente, je ne savais rien au niveau de bah, tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est euh, informatique, WordPress, un site internet, enfin, plein plein de choses. Tout ça, je ne connaissais pas, je ne savais pas faire. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, effectivement. D'accord. Et donc, euh, on arrive au comment tu m'as rencontrée. Est-ce que tu te rappelles Oui, tu te rappelle parce qu'on en a déjà parlé. Comment est-ce que tu m'as euh, découverte alors, je t'ai découverte par un autre coach que je suivais à l'époque. Tu peux dire souvent parce euh... qu qu'on l'aime bien. D'accord. Donc... <rire> Elodie Florenti. Ben voilà. Bien. Donc, euh, je la suivais, euh, donc, à l'époque, en, euh, comme on était, en fait, aussi dans une formation commune, on s'est connu comme ça. Et, Et elle, elle, a créé, elle, a elle a créé, un sommet. Voilà, c'est ça. Au mois de juin. Voilà, c'est ça. Les sommets, le sommet euh, des Wonder entrepreneurs. Meufs. Wonder... C'est pas des Wonder meufs? Non, je crois pas. Non, je crois que c'est euh, je, je sais, que le dire sommet des Wonders, je crois. Ah, je crois que c'était juste ça, effectivement. Je crois que c'était tout simplement le sommet des Wonders. Et du coup, bah, en fait, je t'ai découverte avec plein d'autres coachs dans, dans, cette forme, dans, mmh, ce, mmh. dans ce sommet. Et euh, en fait, voilà, il y a certaines coachs avec qui j'ai accroché dans le sommet et que j'ai recontacté après, en fait, dont toi. Voilà. Donc, je t'ai connue comme ça. Je suis en train de chercher le nom du sommet. Mais Je crois que c'était le sommet des Wonders, il me semble, de mémoire. Euh... Tic, tic, tic, que je l'avais, euh, le sommet des Wonders, édition 1, effectivement. Des, non, non, voilà. le sommet des Wonder Business Women. Ah, voilà, Business c'est ça. Tant bien qu'il manquait un truc, tu vois. Il <rire> là. ouais, voilà. Il bah, y avait les Wonders dedans, ça, j'avais bien retenu. Moi, j'avais retenu les Wonders <rire> aussi. Et l'Académie, oui, elle a une Académie, effectivement. Et du coup, elle a commencé connu. Et euh, donc, on n'a pas forcément travaillé ensemble de suite non, pas euh, tout de suite. Parce que tu étais déjà engagée sur d'autres programmes C'est ça, oui. Et à quel moment tu as décidé de vouloir justement euh, travailler avec moi et pour quelles raisons eh ben, Au départ, c'est quand, euh, quand tu as lancé ton mastermind, en fait. Euh, parce qu'en fait, je savais qu'au niveau technique, tu savais faire beaucoup, beaucoup de choses. Sur les divines, le hein, divines ambitieuses. C'est ça, les divines ambitieuses. J'avais vu pas mal de, de tes vidéos YouTube, etc. Donc, je savais que bah, ça allait m'apporter aussi euh, le côté technique que je n'avais pas. Et j'avais terminé justement des coachings euh, mmh. à ce moment-là. Donc, c'était le bon moment, en fait, de chercher quelque chose. C'était le bon moment pour moi, en fait, finalement, de, bah, de passer sur… Surtout que je n'avais jamais fait de mastermind. Donc, je me dit, tiens, c'est voilà, le moment peut-être mmh. de commencer à faire ça. Mais du côté un peu plus technique, parce qu'au niveau technique, j'en étais encore à rien à l'époque. <rire> je ne savais toujours rien faire. Mon mari m'a aidé pour le site internet, mais alors, tout le reste, j'étais un peu, peu perdue. Voilà. Et là, c'est un petit… Co par contre, c'était assez intense, parce que quand je l'ai lancé ouais. au début, c'était une formation par semaine. C'est ça. Ouais. Une belle formation par semaine. Bon, je sais que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Euh, et, et surtout, une équipe, franchement, c'était une belle team. Oui, on est toujours en contact. Hein. Bon, des fois, je mets des petits messages, on se parle de temps en temps. Euh, mais c'est vrai qu'on avait des formations qui duraient deux à trois heures. Des fois, mmh, certains mmh. jours, c'était trois, presque trois heures, certaines. Ouais. Moi, je reste tant qu'il y a des questions, donc forcément… Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était hyper intense, mais du coup, c'était hyper riche parce que ben, moi, j'ai appris plein de choses au niveau de la vente aussi, puisqu'il y avait des formations au niveau de la vente. Au oui, niveau de la avec technique. Lauriane. Voilà, c'était hyper varié. Donc, euh, moi, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Donc, euh, ouais, ça a été le début, en fait, de, de mes apprentissages techniques, un peu plus techniques, en fait. Et ensuite, on a travaillé que toutes les deux Oui, parce qu'en fait, il euh, y a eu le fameux chèque que j'étais super contente de l'État, euh, qui permettait en fait de, bah de, en fait, de pouvoir se développer sur le web. Alors après, on pouvait choisir euh, euh, sur quoi. Et moi, ce que j'avais besoin, bah, à l'époque, c'était euh, il me fallait un tunnel, un vrai tunnel complet où je pouvais vraiment euh, lancer en fait pas mal de choses. Donc je t'ai contacté. En plus, je t'ai contacté juste quelques jours avant. Hein. Tu m'as fait un truc génial. Alors Easy, elle est top. Je l'ai contactée genre 3-4 jours avant la fin du truc. Elle m'a fait un truc hyper super rapide et euh, vraiment c'était génial. Hein. Je ne m'attendais pas, je me suis dit ah, « je suis désolée, je te contacte tard » mais en fait j'ai pensé à toi parce que même moi je l'ai vu tardivement en fait ce chèque et du coup je n'y ai pas pensé et, et voilà, du coup on s'est lancé. Disons que Christelle c'est quelqu'un qui euh, veut des choses très précises donc, euh, on ne peut pas la faire entrer dans un moule au niveau de ses attentes. Et que je n'aurais pas pu lui dire, bah, participe à ça, euh, parce qu'on va faire ça, ça, ça. Parce que si j'avais fait ça, je la connais, hein, euh, elle m'aurait dit, « Ah non, mais ça, ça m'intéresse, mais ça non, mais ça non, mais en fait, j'ai besoin de ça. Mm. » Donc, on est obligé de partir sur quelque chose euh, sur mesure pour toi. Voilà, c'est ça. Et euh, on a aussi euh, retravaillé ta proposition d'offre, si ma mémoire est bonne. Oui. Parce que la formation que tu proposes, l'accompagnement est excellent. Mais euh, comme tout expert, se vendre, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, à la base, en fait, j'avais un e-book. Mais euh, l'e-book, ça fonctionnait bon, un peu, mais pas. C'était pas… En fait, ce qu'il y a, c'est que ce n'était pas assez particulier par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que je propose. Donc, toi, tu m'as dit, bah, écoute, il faut que tu proposes quelque chose de différent. Et euh, tu m'as proposé justement de faire une vidéo pour un test, ce qui mmh, ne mmh. se plaît pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai vu personne faire ça. D'ailleurs, quand je le dis, les gens me disent « Comment ça un test en vidéo ?» Ça <rire> il y a dedans. Je dis « Bah, va voir, tu verras. » exactement. Te... Voilà. Donc, je fais une vidéo qui dure quand même 30 minutes. Hein. Euh, donc, j'explique en fait le test. Je ne fais pas juste un test où je coche des cases pour tester mon niveau de confiance parce que, moi, mon test, c'est tester votre niveau de confiance au niveau personnel et au mmh. niveau professionnel. Exactement. Donc, je l'ai divisé. Donc, euh, du coup, euh, bah, j'ai fait chacune, je crois qu'il y en a une qui dure 25 et une 30 minutes. Enfin, en tout cas, c'est entre 25 et 30 minutes. Et en fait, j'explique les questions, j'explique pourquoi les questions et le résultat. Et pourquoi, en fait, je, je, je vais plus loin que le test qu'on va maintenant prendre dans un magazine et coucher, mmh. puis après qu'on va mettre de côté, qu'on ne prend plus jamais. En fait, moi, le but de ce test, c'est vraiment ouvrir une porte en se disant, voilà, j'ai fait le test. Et je fais quoi maintenant Est-ce que je décide d'aller plus loin ou pas Qu'est-ce que, que j'en fais Est-ce que c'est juste un test, un énième test que je fais et que, en fait, j'en fais rien après, ou est-ce que je fais ce test et je décide d'en faire quelque chose, de prendre une formation ou même un accompagnement individuel, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mmh, mmh. Que Easy m'a aidé à faire, c'est génial, parce que du coup, j'ai fait plein de boutons et tout, c'était chouette. <rire> parce on a aussi, donc, on a travaillé sur ton offre, on a travaillé sur le tunnel. C'est ça, ouais. Donc, euh, on a passé un moment, on a fait tout le tunnel ensemble et ouais. ensuite, tu l'as retravaillé et tu oui. me l'as renvoyé. On a pris euh, un ou deux rendez-vous après. Oui. C'est compris, compris, hein, c'est-à-dire que pas en plus. S'il y a besoin, je suis là, hein, tu le sais. Voilà, oui, tout à fait. Tu as toujours été là quand je t'ai demandé. Hein. Franchement, euh, c'est bien la seule personne avec laquelle j'ai travaillé qui est toujours là, en fait. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours lui demander. Elle a toujours Et lui sans payer en plus. Parce que ouais. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, euh, si je dois payer quelqu'un, ça sera toi, parce que vraiment, euh, je sais le service qu'il y a derrière, je sais euh, l'accompagnement que c'est, je sais l'implication que tu mets dans chacun de tes accompagnements et tu vas au bout et tu essaies toujours de trouver une solution. Tu es aussi en mode solution, donc mmh. c'est ce qui me plaît, je suis pareil, j'ai besoin. Moi, si quelqu'un vient me voir, il y forcément euh, au bout euh, une solution. Quoi. Mmh. Mais Le but, euh, toi comme moi, on se nourrit de la réussite des personnes qu'on accompagne. Ouais, c'est ça. Donc, une personne qui va faire une formation ou qui va faire un, un accompagnement avec toi et qui n'a pas de résultat, je suis désolée, mais c'est nous qui sommes frustrés, C'est ça, en fait c'est ça. Moi, c'est juste pas possible, je le vois. C'est pour ça que je fais un accompagnement avec un suivi, ce qui est assez oui. euh, assez différent des autres coachs, c'est que moi, j'ai pas que trois mois et ça s'arrête. Après les trois mois, on se suit encore pendant un an pour vérifier que tout est bien mis en place, que les choses continuent, qu'il y a encore s'il y a un souci que les personnes puissent venir me recontacter. Euh, Ce n'est pas juste euh, trois mois, les gens rentrent pas dans ma vie. Euh, pour moi, c'est les gens rentrent dans ma vie, mais ils rentrent dans ma vie. quoi. C'est pas ça. juste euh, pendant trois mois, quoi. c'est dans ma vie. quoi. Je les recontacte après, je leur fais des messages pour voir comment ça va. Euh, euh, je n'oublie pas leurs anniversaires, c'est vrai, je leur souhaite leurs anniversaires. Voilà, je connais un petit peu de leur vie, donc euh, je rentre, on rentre un petit peu dans la vie de chacun, en fait. Pour moi, c'est important. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien parce qu'en plus, toi, tu es sur euh, la confiance en soi. Donc, comme tout élément interne qu'on essaie de changer, on fait des vagues, encore oui. plus si on est une femme. Donc, ça va être, oui. ouais, j'apprends, j'apprends, j'apprends, oups, ça va pas. Et toi, oui. tu es là pour faire, non, mais c'est rien, tu appuies juste sur ce bouton, tu fais juste ça et tu vas voir ça repart. Et ça repart. C'est ça. Bah, tu fais pareil avec moi quand j'ai un problème. <rire> Euh, là, officiellement, concrètement, réellement, tu t'es lancé. Il y a combien de temps euh, Au niveau du tunnel ou Au niveau du tunnel, de, ben, tout ce que tu fais là, en fait. Ben, ce que je fais là, ça fait que un mois en fait. C'est ça. Mais alors du coup, ça, ça, a été exponentiel, quoi. Depuis un mois, il m'est plein de choses. J'ai eu plein de nouveaux contacts que Enfin, vraiment, ça. Le, le tunnel m'a vraiment permis de. En fait, de savoir vraiment ce que je voulais faire vraiment précisément. Le repositionnement qu'on a fait avant le tunnel. Ouais, c'est ça. ça. De... En fait, ça m'a ouais. vraiment permis de d'être clair, mais vraiment clair avec moi et vraiment du coup aligné et vraiment centré et ancré dans ce que je veux faire aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est tellement c'est tellement limpide ce que je veux faire euh, que du coup, je développe d'autres formations, j'ai plein de projets, je suis en train de développer une académie, euh, l'académie des leaders. Mmh. Euh, vraiment, les personnes vont pouvoir se. C'est vraiment pour les entrepreneurs aussi où les ils vont pouvoir se développer, avoir voilà vraiment. Mais c'est plutôt niveau mindset. Hein, c'est pas niveau technique. Euh, c'est plutôt voilà niveau confiance, euh, avoir tout ce qu'il faut en fait. Euh, parce qu'en fait, j'ai lu une phrase très sympa sur euh, de quelqu'un, ce qui est pas de moi. C'est dommage parce que je l'avais noté. Mais je l'ai pas. <rire> tu yeux. peux marquer sinon dessous. Tu fais une citation. Tu fais. Je l'ai piqué. Oui, <rire> oui, non. En fait, la, la personne n'a pas signé. Et elle, disait, et elle disait en fait finalement que euh, que en fait c'est c'est c'est pas le c'est pas le miroir c'est pas se regarder dans le miroir qui compte c'est l'esprit en fait qui qui a toute l tout l'intérêt mm -hmm. c'est l'esprit qui en fait si notre esprit est clair euh, ce qu'on verra dans le miroir reflétera vraiment ce qu'on est alors est que exactement. si l'esprit ne l'est pas et eh bien dans le miroir ça va refléter autre chose et du coup ben en fait ça on va avoir une image qui va pas être la bonne mais en fait finalement on va utiliser et que bah, du coup, on va pas être aligné. Et c'est ça, moi, que je reprends, en fait. Je fais en sorte que, finalement, le reflet dans le miroir corresponde à ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, c'est difficile à faire. Les gens, ils savent pas faire. Moi, une de mes clientes, quand je l'ai vue la première fois, elle était désespérée, hein, vraiment désespérée, la pauvre. Elle était en plein burn-out, ça allait pas du tout, ça se voyait mm -hmm. sur son visage, en fait. Elle a un, vis un visage euh, vraiment triste, en fait. Et, euh, et, elle, me et elle me disait… Je je vais jamais y arriver. Enfin, elle écoutait ce que j'avais à lui dire. Elle me dit non, mais je vais jamais y arriver. Et je lui dis, je lui dis une seule chose. Je lui dis, fais-moi confiance. Et juste ces trois mots, fais-moi confiance. Elle s'est dit, ok. Bah alors on essaye, on y va. Elle m'a fait confiance. Mais aujourd'hui, elle est transformée. Elle m'a, elle m'a fait d'ailleurs des, des vidéos de, de témoignages parce qu'en fait, du coup, bah, la transformation, elle était là. Elle est partie de zéro. Vraiment, elle, elle y croyait pas. Elle est partie en n'y croyant pas. Mais juste, fais-moi confiance. Je lui dis, je te, je te, ne, je ne te le proposerai pas si je sentais que je pouvais pas le faire. En fait, moi, je ne propose pas, en fait. Si, si, j'ai déjà refusé des, des, accompagnements parce que je sentais que c'était pas possible, que en la bien personne n'était pas prête, en fait. Il faut, il faut le faire. Voilà. Elle n'était pas prête. Pas forcément, c'est pas qu'elle n'était pas avec moi, c'est qu'elle n'était pas prête. Je lui dis, reviens me voir peut-être dans plusieurs mois. Parce que là, tu n'es pas prête. Ça ne marchera pas, ça ne ça ne fonctionnera pas. Tu vois Donc, euh, j'ai dire on a, on n'est pas, c'est pas ton moment en fait. C'est pas maintenant. Je le sentais. Euh, moi, j'ai ce côté intuitif, un peu comme toi, de se dire, je sentais que c'était pas le moment pour elle. Voilà. Donc, je préfère le dire. Je je fais pas ça pour l'argent. Vraiment, c'est comme toi. J'ai envie que les gens réussissent. J'ai envie que les gens, bah, quand ils sortent de mon accompagnement, ils soient heureux. Mais pour être heureux, eh ben en fait, il faut euh, effectivement euh, être prêt à se lancer à, à 200% de soi-même, en fait, euh, pour euh, pouvoir. Parce que c'est c'est pas moi qui fais le travail. Moi, je suis juste là pour accompagner. Donc, si la personne n'est pas prête, elle aura pas de résultat forcément. Mais on n'est pas des associations loi 1901. C'est ça, c'est ça, exactement. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens doivent apprendre, surtout des personnes qui sont dans le service et dans l'empathie. Euh, ce que nous avons toutes les deux et que beaucoup des personnes qu'on accompagne ont aussi, c'est se perdre dans le service. Et il faut comprendre que si, à un moment donné, la personne que vous allez accompagner, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan psychologique, si elle, déjà, elle n'est pas investie pour participer financièrement, quelle que soit la somme, elle n'ira pas au bout du processus. Mmh. Euh, moi, je l'ai vu. Alors, euh, toi, tu n'as pas fait des MCV, votre marque, c'est vous. Par contre, tu as fait impacter grâce au Personal Branding. Euh, on l'avait fait au mois de janvier, si ma mémoire est bonne. C'était un atelier euh... début janvier. Euh, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Mm. Et euh, donc, en fait, dans, dans Votre marque, c'est vous, c'est une formation que j'ai offerte à mes deux meilleures amies. Il mm. euh, n'y ben, en a aucune qui a implémenté toute la formation parce que mm. je leur ai offert. Et elles sont pourtant toutes les deux chefs d'entreprise et euh, pourtant toutes les personnes qui ont payé ont eu une transformation. Mm. Donc, aider les gens, c'est bien. Leur faire comprendre que si psychologiquement, ils ne sont pas prêts à investir dans cette transformation, quel que soit le prix, parce que moi, ça m'est arrivé d'aider des personnes en Afrique euh, à un tarif qui est moindre. Oui. Mais je l'ai fait une fois parce qu'après, c'est hyper chronophage aussi. Euh, la personne, elle se transformera pas. Donc, le gratuit, c'est bien. Mais pour le gratuit, faites du contenu en ligne. Christelle fait des conférences, par exemple. Tu veux nous parler des conférences oui. que tu fais Oui, enfin. j'en fais euh, toutes les… On va dire à peu près tous les 15 jours. Euh, la dernière, c'était hier. C'était sur « Apprendre à s'aimer euh, ». J'en avais fait une sur « Développer son estime de soi euh, » il, il y a 15 jours. Mm -hmm. Et la prochaine, ça sera… Euh, bah En fait, ça va te concerner un petit peu. C'est « Vivez mieux votre image ». Voilà. Donc euh, c'est c'est pas sur le branding en particulier, c'est l'image de soi-même. Le personal branding c'est l'image de soi-même. Ça ça rejoint. Euh, c'est pas forcément que pour les entrepreneurs, c'est surtout ça que je veux dire, c'est que ça rejoint en fait aussi bien l'entrepreneur que le particulier en fait qui a besoin de mieux vivre, euh, qui a une image de soi-même qui n'est pas la bonne comme je disais avec le miroir tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est l'image, euh, c'est comme j'ai cité l'exemple d'ailleurs de la personne qui perd du poids, mmh. mais qui se voit toujours grosse dans le dans le, dans le miroir, parce qu'en fait, elle a changé son corps, mais elle n'a pas changé son esprit. Oui. Et en fait, si on fait pas les deux, euh, d'où moi je, je, je dis toujours, en fait, surtout beaucoup aux sociétés de MLM, vous faites perdre du poids aux gens, mais vous travaillez pas sur l'esprit des gens. Du coup, euh, ok, ça marche pendant deux, trois mois, six mois, mais au bout d'un moment, il va y avoir de nouveau une perte de vitesse parce que l'esprit n'a pas été changé et qu'elles ont toujours l'esprit d'avant. Donc elles vont re, elles vont re récupérer ces kilos à un moment donné parce qu'elles n'auront pas changé leur état d'esprit. Donc je trouve dommage euh, de pas en fait faire le. Donc moi j'ai plusieurs sociétés justement de MLM où j'ai proposé mes services en disant bah justement vous vous travaillez sur le corps, moi je peux faire le prolongement sur l'esprit faire des ateliers pour que les personnes qui font justement leur perte de poids puissent ensuite euh, bah, en fait travailler leur esprit pour mmh. être en accord avec cette perte de poids, parce que la perte de poids ne suffit pas. donc Je trouve et que c'est euh, important. On parlait de contenu gratuit, donc effectivement, tu fais ces conférences. Mais avant oui. tout ça, tu as eu une idée, tu as analysé le marché, tu as dit tiens, ça, ça ne se fait pas et tu as une idée à laquelle tu m'as fait participer, moi et d'autres personnes. Est-ce que tu veux euh, partager justement cette idée que j'ai trouvée juste fantastique euh, bah En fait, euh, c'était la, la bulle de confiance. C'est ça. Ouais. Bah, tu m'as aidé à trouver le titre. Hein. Ouais. <rire> en fait, ce que je voulais effectivement à l'époque, c'était euh, créer un groupe, un groupe de femmes, euh, pas fort, un petit groupe. Parce que moi, ce que je voulais en fait, c'était vraiment aider les personnes à retrouver en fait... Euh, leur, leur vraie personnalité. Parce que pour moi, en fait, pour être heureux et être dans le bonheur, il faut se connaître. Et quand on se connaît pas, et souvent, on a l'impression de se connaître, mais en fait, on va pas assez loin. Euh, Moi-même, la première, hein, j'avais l'impression de, de tout savoir sur moi, de savoir ce que je voulais, euh, parce que j'ai toujours été voilà battante. Euh, mais j'étais en fait dans le yig et j'ai oublié mon yang. Et ça, j'ai dû mmh. travailler. J'étais dans le masculin à faire, à mettre en action, à y aller, à y aller, à être toujours dans le combat de dire, je dois me battre pour y arriver. Comme j'ai dû me battre pour être juriste, parce que, ben, en fait, on m'a, clairement fait comprendre que, ben, sans le master, je ferai rien. J'ai, OK, vous me dites ça? Non, non, mais moi, ça, ça me suffit pas. Moi, vous me dites que je peux pas. Ben, si, si, je peux. Voilà. Donc, euh, du mais coup. Vous me dites fais... pas que je ne peux pas faire quelque chose. Non, c'est pas possible. C'est pareil. Pas possible. Quand je... Voilà. Quand j'ai voulu être entrepreneur, on m'a dit, mais attends, es salarié, tu vas pas me dire entrepreneur, ça va pas. Tu te rends compte, tu ton salaire, le salaire que tu as, il est stable, tu es dans un bon job et tout ben non, moi tu me dis pas que je peux pas le faire, je peux le faire, je peux y arriver. Donc du coup, j'ai créé ce groupe aussi pour des femmes qui ont besoin de faire ce travail sur eux-mêmes, mais en bénéficiant aussi de l'expérience des autres femmes du groupe, parce que je pense que la force du groupe, elle est vraiment importante. Donc j'avais envie de créer en fait, effectivement… Toi, tu tu m'as donné l'idée de la bulle de confiance parce que, ben, en fait, un, un endroit coucournine, un endroit où on, on peut parler de soi, on peut parler en toute sérénité, en toute sécurité. C'est un endroit a... caché parce que le groupe est secret, donc les gens ne oui, voient pas. Ça. Il n'y a que les gens qui sont à l'extérieur. Les gens qui sont à l'extérieur du groupe ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Non. non. Et je trouve que nous les femmes, on a besoin de craquer à certains moments, on fait des vagues, ce n'est pas uniquement qu'avec le cycle, alors ouais. les hommes aussi, hein, mais ils vont moins le dire, mais d'avoir cette bulle, en fait, cet endroit où on peut se dire juste « mince, j'en ai marre aujourd'hui » et que tout le monde soit là avec beaucoup d'amour, je trouve que c'est une ça. fantastique idée. Mmh. Plus oui, les interviews. Des... Oui, je fais des interviews aussi. Là. <rire> En fait, j'ai voulu lancer un grand mouvement euh, mondial francophone de confiance. En fait, en partageant le parcours de personnes euh, mmh. qui ont eu suffisamment confiance en eux pour réussir dans leur vie et pour faire ce qu'ils ont envie de faire. En fait, je, je voudrais en fait que chacun puisse trouver une personne qui lui correspond dans son parcours, dans, dans, dans ce qu'ils ont vécu. Donc, j'ai déjà fait euh, plusieurs interviews, notamment avec toi. Euh, et avec plein, plein d'autres personnes, j'en fais encore, hein. j'en fais régulièrement, on va dire, j'en mets à peu près en ligne tous les quinze jours aujourd'hui. Donc, j'essaye toujours de trouver euh, de nouvelles personnes interviewées euh, qui ont justement euh, bah, travaillé en fait sur eux dans la, pour avoir la confiance qui leur était euh, nécessaire finalement pour... Parce que pour moi, sans confiance, on ne peut pas faire grand-chose en fait, la confiance, c'est ce qui nous permet en fait d'y aller en fait. De, ok, j'ai vécu une expérience, mais comment comment je fais pour une, une expérience difficile Surtout, c'est souvent ça dont, dont on se rappelle. Mais qu'est-ce que j'en fais Comment je réagis Comment je la vis Parce qu'on a toujours le choix de choisir comment on vit les choses. Euh, Toute situation difficile, on peut choisir de pleurer, de se lamenter, de de se mettre dans un coin ou alors de se dire, ok, je pleure maintenant, j'accueille, mais ensuite je fais quoi Qu'est-ce que je fais après Parce que chaque émotion a son intérêt. On peut pas les supprimer, les émotions, on en a besoin et en plus c'est des alertes, elles sont importantes. Donc qu'est-ce que je fais après Donc, voilà, j'avais vraiment envie de de faire ces ces interviews pour permettre aux gens de se dire, bah lui il a réussi, il est aussi parti de très loin, il a un parcours de vie euh, aussi ou que je qui me ressemble ou pas, mais qui me motive et qui me, moi il y a une personne qui m'a dit justement, euh, je crois que c'était bah même c'était ce matin qui m'a dit bah écoute, j'ai vu ton, ton interview, bah, ça m'a aidé en fait. Ah. Ça m'a aidé, je me suis dit, elle, bou... elle a dit, je me suis bougée en fait après. Je me suis dit, bah ouais, si lui peut y arriver, moi aussi je peux y arriver. C'est voilà. ça, ça que tu veux, c'est ce influencer. Ouais, c est, c est... Le mot influence, c'est pas forcément pour acheter euh, des crèmes de jour ou autre, mais c'est montrer que c'est possible. C'est ça. Ouais. Parce que tu as quand même un parcours, toi aussi, en danse. Oui, ah et oui, oui. Et tu montres que tu t'en es sorti et qu'en plus aujourd'hui tu vis de ta passion. Oui. Même ça fait pas très longtemps, les chiffres qui arrivent sont plutôt corrects. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, maintenant, euh, j'arrive à, à au moins euh, arriver à, à me faire un salaire, comme avant, on va dire. Euh, donc, ça, c'est quand même exceptionnel. Bref, c'est sûr, hein, j'ai mis mmh. plusieurs mois. Ça a été beaucoup de. Au départ, il y a eu beaucoup de freins par rapport bah, justement à l'argent, hein, beaucoup d'entrepreneurs. De, Bien de sûr. Le syndrome de l'imposteur, à se dire est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça sachant qu'en bah, en fait, il y en a plein d'autres sur le marché, peut-être plus expérimentés. Mais non, ils n'ont pas la même expertise que moi, ils n'ont pas mon expérience. Surtout, ils peuvent avoir les mêmes formations que moi, mais ils n'ont pas mon parcours, ils n'ont pas mon vécu. Moi, je me bats depuis 20 ans pour... Je me suis battue, aujourd'hui je ne me bats plus. Aujourd'hui je ne suis plus dans ce combat. Mais pendant longtemps, j'étais dans un combat à me battre toujours quand on me disait non ou quand on me disait que je arrive pas. Mon instituteur à 10 ans m'a dit que je ne ferai jamais rien dans ma vie. Quand on vous dit ça à 10 ans, je vous assure que ça ne vous aide pas du tout. Et vous... eh ben Moi, si, en fait, moi, ça a été un moteur. Je me suis dit, quoi, il me dit ça Non, non, non, non, non. moi, je ne suis pas comme ça. Moi. moi, il va me dire que je ne réussis pas. Bah, tu vas voir que je vais réussir. Et 20 ans plus tard, bah oui, j'ai réussi à faire un master, à avoir un bac plus 4, alors que je partais euh, mmh. avec… Euh, avec À 10 ans, vraiment, à 10 ans, c'est difficile d'entendre ça à 10 ans. Je veux clair. dire, euh, tu es un enfant, et puis après tes parents, ils y croient, parce que c'est l'instinct qui le dit. Alors tes parents, ils disent, ouais, mais c'est pas de ta faute. Ben, comment ça, c'est pas de ma faute Ben si, je vais y arriver, je vais, je vais me bagarrer. Mais à l'époque, c'était je vais me bagarrer. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux plus. Aujourd'hui, c'est dans… Je, je, je fais ce que j'aime, en fait. C'est le plaisir. J'ai compris que le plaisir était la base euh, de pour réussir et pour gagner de l'argent et ne plus avoir cette peur de l'argent, en fait, finalement. C'est, euh, bah, On prend du plaisir et les gens viennent à vous, en fait. C'est ça. C'est ce que tu rayonnes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est briller à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. C'est qu'on a tous cette brillance à l'intérieur, hein. mais en fait, on n'ose pas la faire sortir. On la laisse ça. cacher à l'intérieur. Donc, en fait, c'est pour ça. C'est quand on arrive à la faire ressortir. Et si on brille trop, bah, mettez, des... dites aux autres de mettre des lunettes de soleil. Hein, si c'est ça. ça. Donc, ils changent voilà. de planche. C'est ça. Donc, euh, briller, hein. j'ai encore mis un message ce matin, en plus c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai mis, euh, j'avais mis une citation il y a un an là-dessus. Et j'ai mis, bah oui, briller, briller, briller. Et en fait, c'est vraiment ce matin que je l'ai ressorti, c'est drôle, on en parle aujourd'hui. Comme quoi, il hein, n'y a pas de hasard. Il hein. y a une phrase même... que j'aime beaucoup, c'est que je dis tout le temps, en fait, c'est Smile Shine. Ah oui. Hmm. C'est euh, parce que quand on, quelle que soit l'humeur dans laquelle vous êtes, vous dites je vais sourire. Et moi, je sais que j'ai fait une vidéo là-dessus quand je ne suis pas bien du tout. Bah, je mets un gros rouge à lèvres rouge, tu vois, parce que quand on sourit, le sourire est encore plus éclatant. Et les ouais. gens vont dire ah mais tu as l'air lumineuse et l'énergie que nous renvoie les gens et d'en brille encore plus. Et ça, c'est ton domaine à toi d'apprendre oui. tous ces petits paliers pour justement euh, avoir confiance en soi et se donner l'autorisation d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, quel que soit cet objectif, peut-être soit... professionnel peut-être amoureux peut-être familial il peut être juste pour soi c'est déjà la ça base. bien sûr c'est important parce que euh, accéder en fait à, à ce bonheur en on, on fait on, on se dit c'est presque indécent avec la société actuelle parce qu'en fait on est dans une société où les gens malheureusement euh, sont très négatifs souvent mmh. et, euh, et souvent aussi sont critiques et jugent beaucoup les gens qui réussissent oui euh, mais s'ils réussissent, c'est pas de la chance. C'est des personnes qui ont, euh, qui ont travaillé sur, euh, bah, que ce soit sur moi-même ou qui ont travaillé dans, pour y arriver. C'est, ça part pas de, de rien, en fait. C'est, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'ils se sont autorisés à faire, en fait. Ils se sont autorisés à être eux-mêmes. Ils se sont autorisés à, à faire ce qu'ils aiment, en fait. Et, et l'autorisation, ça la donne pas. On est trop critique. Moi, je dis toujours, soyez bienveillants envers vous-même. C'est le début de tout. Si vous êtes toujours dans un mode à vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, bah vous allez y croire. Parce que plus vous le répétez, plus vous y croyez. Donc, il faut changer son système de croyance. D'où, en fait, bah, tout mon accompagnement qui se base là-dessus, sur changer tout son système de croyance, euh, faire taire ses peurs, euh, avoir des émotions qui soient euh, saines. On peut, avoir des, on peut être triste. On, on est tous tristes à des moments dans notre vie, mais on accueille. Et, on, a, et on, on travaille avec, on, on, on l'utilise pour aller mieux, en fait. Au contraire, c'est toujours positif. Il y a toujours du positif derrière tout événement ou situation. Tu sais que je t'écoute, mais tu pourrais rajouter à la fin de chacune de tes vidéos et chacune de tes conférences. Et surtout, n'oubliez pas, soyez bienveillant envers vous-même. Oui, c'est une grosse ça, clé. Important, hein. Hein. Ah oui, ouais. la bienveillance ouais. est. On est toujours bienveillant vers les autres, très souvent, mais pas envers soi. Et moi, je dis, tournez la loupe dans l'autre sens, vers vous-même. C'est comme dit, c'est le reflet dans le miroir, mais quel reflet on veut, on veut voir, en fait Qu'est-ce qu'on veut voir de nous-mêmes à l'intérieur Qu'est-ce qu'on a envie de voir ben, Soyez déjà, commencez déjà par avoir un vocabulaire qui soit positif avec vous-même. Donc là, tu as lancé une activité, on va dire classique, c'est-à-dire que tu développes ton activité, tu as des clients, etc. Ce serait quoi la prochaine étape pour toi Quelque chose qui serait un peu wow. Qui te... Tu m'as parlé tout à l'heure de l'académie. Ouais, ouais. Bah déjà, ça, c'est wow parce que c'est de la formation. Euh... Enfin, c'est moi qui dirige, en fait, un... une... une académie de formation. Euh, voilà. Sur deux continents. Faire... Voilà. En plus, c'est pas... en France et au Québec, donc c'est ça est qui ça. est génial. Euh... Et aussi, c'est récent. Ça, voilà, ça fait deux semaines. Oui, c'est un projet, c'est encore en, à l'état de projet, je, je vais présenter le projet, donc là je suis en train de le monter, euh, présenter ma vision, comment je veux le monter, qu'est-ce que je veux mettre comme formation dedans, comment je veux aider ces leaders, ces personnes qui sont leaders de leur vie en fait. Hein. Mm. Euh, bon, c'est surtout, c'était surtout pour des entrepreneurs là, mais vraiment, au-delà d'être entrepreneur, c'est d'abord être leader de sa vie avant d'être entrepreneur, parce que si on n'est pas leader de sa vie, on n'est pas leader de son entreprise, ça n'a pas de sens. Moi. Donc, euh, en fait, vraiment, ouais ça, c'est un gros projet que je suis en train de monter. Alors, euh, je vais arriver au bout dans quelques temps de, de, du montage. Donc, après, euh, on va voir comment ça va ça va être dans la réalité. Et le gros wow encore pour moi, ça serait de faire des conférences sur scène euh, devant plein de monde euh, pour bah, justement aider euh, bah, toutes les personnes à avoir plus de confiance. Moi, j'aimerais en fait comme… Euh, bah, comme il euh, y a plein de conférences euh, et de et de sommets, de choses comme ça, mais moi, je voudrais le faire en présentiel, ça part contre, je, des conférences euh, en vrai sur la scène. Les deux. Voir, vais... tu toucheras plus de gens, mais c'est vrai que sur scène, tu as ce côté euh, câlin que tu peux avoir à la fin. Voilà, c'est ça. Tu vois, un peu comme euh, comme bah, Yannick Alain ou des choses euh, vraiment avec, euh, voilà, avec euh, ce côté gentil, euh, il euh, y a aussi euh, l'audace, etc., tout mmh, voilà, ça, moi j'aime beaucoup. Euh, mais moi, ce sera la confiance, tu vois. Ce euh, sera euh, la tournée euh, tournée des, des personnes qui ont confiance, qui sont bien dans leur vie et, et que, qui s'épanouissent. Parce qu'en fait, je pense que si on s'épanouit, les autres autour de nous s'épanouissent. Donc, mmh. en fait, c'est ça se transmet, c'est vraiment de personne à personne à personne. Et je pense que mmh. le monde entier, pour être plus heureux, parce qu'on transmet, on transmet, on transmet, on transmet, on transmet mais moi, c'est ça, j'ai envie que le monde entier soit plus heureux. La francophonie mondiale, en tout cas, déjà, ce serait pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que, bon, pour l'instant, le côté anglophone, je ne suis pas encore à l'aise. Hein. Il y a déjà suffisamment de gens qui parlent français. Hein. C'est ça. C'est bien, il y a l'occasion d'aller des... regarder sur ton site les statistiques. Est-ce que tu as relié Google à ton site, Google Analytics? Euh, je crois que oui. Mon mari l'a fait, il me semble. Je vais lui demander, mais je crois que oui. Donc Comme ça, tu peux aller regarder euh, où ton site est vu. Dans quel pays, oui. exact. Et ça, c'est euh, nourrissant, en fait. Bah, je, je sais qu'il est, qu est en tout cas regardé sur le Canada, ça je sais. <rire> En France, bien sûr, mais après, c'est vrai que, euh, faudrait que je regarde d'autres pays, mais je crois qu'il y a aussi des pays, euh, notamment d'Afrique, comme euh, le Maroc et tout ça, qui sont si très francophones, euh, qui regardent aussi. Euh... Mais tu mais serais vrai que intéressant. Tout à mmh. fait. J'avais eu neuf personnes du Japon, par exemple. Waouh Ah oui C'est ça que tu fais, mais waouh wow. <rire> Bah je vais regarder ça me c'est vrai que c'est je suis curieuse maintenant de voir dans quel pays les gens me regardent euh, mais en fait moi j'ai vraiment envie de transmettre vraiment plein de bonheur aux, aux gens et... et et vraiment et c'est pour ça que j'aime les rencontrer j'aime partager j'aime discuter je fais aussi euh... ah, je fais des petits euh... des petits rencontres euh... des morning cafés des choses mmh, comme ça c'est bien fais. ça ouais j'aime bien pour et juste, bon. euh... rencontrer c'est vrai que les gens aujourd'hui, quand on veut juste faire un des fois juste un petit café, j'appelle ça les zoom-café, euh, bah parfois les gens pensent que je vais leur vendre quelque chose alors que pas du tout. Moi, je fais juste le zoom pour les connaître et ensuite je leur propose rien du tout. Et les gens sont surpris parce que je propose rien. C'est pareil quand je fais une conférence, je ne propose pas mes services parce que je suis pour moi, c'est je suis pas là pour ça en fait. La conférence, c'est vraiment apporter quelque chose et, euh, et après je souvent les gens me recontactent ou moi je les recontacte après les conférences pour discuter plus longuement et voir s'ils ont peut-être un besoin ensuite mais ce que je ne veux pas c'est vraiment euh, voilà être dans le marketeur je suis pas une association mais en même temps je suis pas non plus un marketeur qui vend euh, tout et n'importe quoi euh, oui. que les gens n'ont pas besoin et il faut savoir aussi euh, pour les personnes qui diraient oui maintenant Izzy elle va dire quelque chose comme quoi faut absolument parler de à client ou quoi, quelque chose euh, lorsque Christelle fait ses réunions, elle est fait via un logiciel où les gens sont inscrits. Donc, elle a déjà les coordonnées des gens. Tout à fait. <rire> elle, elle sait comment les recontacter. Ces gens-là ne sont pas perdus. Donc, ces non. conférences sont aussi un aimant à clients. Absolument, parce que j'ai les coordonnées de chaque personne qui est venue. Donc, je les recontacte tous après. Donc, euh, j'ai toujours… Et comme les gens viennent en conférence, ils ont tous plaisir à reprendre contact avec moi. Donc… Euh... Voilà, c'est pas, c'est pas compliqué, c'est pas, euh, voilà, c'est pas de la vente à dire, il faut que j'appelle des gens à froid qui ne connaissent pas et euh, bah, qui, voilà, qui savent pas qui je suis, qui ne mm -hmm. connaissent pas ma personnalité. Là, c'est vraiment des personnes qui m'ont parlé, qui m'ont vu et qui prennent plaisir à parler avec moi ensuite et de prendre parfois un accompagnement ou une formation, ou peu importe euh, ce qu'ils ont besoin en fait à ce moment-là ou ce que je peux leur proposer dans leurs besoins immédiats. Mais dans 100% des cas, tu as contribué à une certaine transformation. Exactement, puisque je te dis comme les gens reviennent après pour me dire ah ça m'a parlé, j'ai réfléchi, j'ai fait ça après t'avoir parlé, euh, voilà. Mais ils reviennent toujours parce que ils ont ils font des choses souvent, mais ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire tout seul en fait. Et euh, du coup bah ils reviennent me voir après en me disant bah j'ai essayé de faire ça mais tout seul c'est compliqué, tu veux pas m'aider <rire> Mais oui mais bien, bien sûr. sûr. Bah oui c'est ça, je suis présente, je leur dis toujours n'hésitez pas, revenez me voir. Je j'ai je, pas envie de, de de je reste en contact toujours avec les personnes donc on se parle de temps en temps euh, voilà c'est c'est ça aussi l'image c'est d'être une personne ouverte euh, disponible à, bon disponible attention pas non plus à 24 heures sur 24 hein, on est bien d'accord mais disponible pour euh, bah si y a un souci pouvoir effectivement euh, avoir ensuite un, un un coaching ou une formation qui va permettre bah, de régler en fait euh, euh, ce problème, puisque moi je suis en mode solution, je le dis toujours, donc euh, voilà. Et puis quand on débute, euh, entrer en contact directement avec les gens qui sont intéressés, c'est une très très bonne façon aussi de se nourrir énergétiquement en disant bah, « voilà, j'intéresse ». Et quand vous allez faire des lives et tout, bah, vous allez reconnaître les gens, parce que vous les connaissez mmh. personnellement. Et c'est vraiment la meilleure façon de commencer, en tout petit comité, parce que sur tes premiers lives, euh, tu n'avais pas beaucoup de gens. Puis là, tu me disais non. ça double à chaque fois. C'est ça. ouais, ouais. Donc, au début, je n'avais pas beaucoup de monde, c'est sûr. Bah, pas, on ne me connaissait pas, donc euh, forcément. Euh. Et puis là, il bah, y a toujours plus d'inscrits. Et bon, bah, c'est sûr que quand vous avez beaucoup d'inscrits, vous ne pas se Les gens ne viennent pas tous. Hein, ils ont toujours mmh. des empêchements de dernière minute. Mais en fait, chaque fois, ça a doublé. Euh, euh, le nombre de personnes qui sont venues dans les dans les dans les conférences et euh, du coup ben c'est toujours je prends toujours plus de plaisir il y a des gens qui reviennent puisque chaque conférence est différente donc ils ont aimé la première alors ils viennent voir la deuxième ils viennent voir la troisième peut-être la quatrième et puis euh, et puis voilà ça, ça permet des échanges et et, et c'est toujours euh, moi j'adore les échanges j'adore partager donc euh, c'est du vrai plaisir en fait mais écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton activité. Voilà. Euh, si aujourd'hui, vous estimez que vous avez euh, des problèmes de, de confiance, de, de manque de confiance, ou si tout simplement, ça fait des mois et des mois que vous avez un objectif, quel qu'il soit, et que vous voyez que vous ne passez pas à l'action, c'est que sûrement derrière, il y a un manque de confiance en vous. Donc, je vous invite, ne serait-ce qu'à aller regarder ce que fait Christelle. Euh, Suivez certaines de ses conférences. Elle est assez active, vous le verrez. Euh, moi, j'aimerais te poser une question. Juste pour finir, oui. euh, par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, etc., si tu devais. C'est une question qui est un peu centrée sur moi, je veux dire, mais l'interview témoignage. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui, qui ont envie aussi de développer leur activité en ligne et qui hésitent à travailler avec moi ou avec d'autres, mais surtout avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller ou... euh, Alors vraiment. Moi, je, moi je, ce que j'ai fait avec Easy, ça a vraiment été… Euh, je, lui ai, je lui ai dit, hein, je le ai c'est la meilleure coach que j'ai jamais pris de, de, de toutes les coaches Et pourtant, j'en ai eu plusieurs. Hein. C'est vraiment la, la personne qui m'a le plus aidée. Euh, pourquoi bah, Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, elle est dans l'écoute. Elle écoute vos besoins. Elle essaie toujours de trouver une solution, mais en adéquation avec vous-même. Elle se met à votre place. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vous donnent beaucoup de conseils, mais ils se mettent pas à votre place. Donc, ces conseils, ils marchent pour eux, mais ils se demandent pas si ça marche pour vous. Et ce que Easy, elle fait, c'est qu'elle, elle, elle comprend en fait ce qu'on a comme besoin. Et après, au-delà de comprendre, c'est que la technique, elle est, c'est tellement, elle a l'air de tellement, ça a l'air tellement facile avec elle en fait. C'est que nous, ça nous rien insurmontable parce qu'on sait pas faire. Mais en fait, elle vulgarise des choses très compliquées, elle l'explique simplement et elle montre tout. Euh, elle montre, elle fait pas à pas avec vous, elle vous montre comment faire, elle vous laisse pas sur le carreau. Si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser, euh, même même après euh, l'accompagnement, comme elle dit, elle fait pas, elle n'est pas euh, à, le, à se dire euh, toutes les minutes faut que je fasse payer tant. Euh, elle est vraiment, elle est disponible. Il faut vraiment aller voir Izzy si vous avez un souci de technique. Vraiment, euh, moi c'est la personne que je conseillerais et je l'ai conseillée à plein de personnes autour de moi qui m'ont dit j'arrive pas, va voir Izzy ». Parce qu'Easy, elle, elle arrivera à t'expliquer, elle arrivera à te montrer, et, euh, et tu vas voir, ça va être tellement simple. Moi, j'avais jamais fait de tunnel. Elle m'a aidé à faire un tunnel, mais pas un tunnel tout simple, hein, avec juste une page de capture euh, où vous avez les emails des, des personnes, euh, la page de vente et le remerciement. Hein. Ma, ma, mon tunnel, il fait une dizaine de, il y a une dizaine de pages. Hein. Enfin, c'est un truc hyper euh, structuré. Je pensais jamais que je ferais un truc pareil. Hein. Vraiment. Hein. Elle m'a aidée et elle m'a simplifié. J'arrive même à expliquer aux autres aujourd'hui. Oui, c'est vrai que tu disais ça. C'est pour vous dire que moi, je pars de zéro. Hein. J'avais, n'avais jamais fait de technique de toute ma vie. C est, c est... Elle, vraiment, elle simplifie tellement les choses. Enfin, moi, pour moi, c'est la meilleure dans, dans la technique. Hein. Vraiment, ne euh, cherchez pas ailleurs, il y a easy, hein. ben, La base, en fait, c'est le personnel branding. Oui. À partir du moment où on avait clarifié ça, tout le reste, c'est une suite d'action logique. Mm. Oui, c'est vrai. Écoute, merci, merci beaucoup. De toute façon, nous, on s'est courant. Chaque fois que tu as des avancées, autres, tu me l'as dit. Oui, et quand on, on pourra plaisir. enfin organiser des gros trucs, on organisera hâte. des grands trucs. J'ai hâte de pouvoir euh, être sur la scène et, euh, et partager <rire> avec les gens en direct. Parce que je trouve que la scène, c'est quand même. Euh, c'est encore un autre. Euh, voilà. Accompagnant. C'est autre ah, chose. J'étais enfin, à un séminaire ce week-end, justement, à Paris. Et. Euh, et je me disais ah là là ils sont sur la scène c'est génial j'aimerais bien être à, bien être aussi sur la scène mais c'est vraiment c'est fantastique il y a l'énergie comme tu dis qui circule les câlins euh, euh, voilà le, le contact euh, humain qui est tellement important j'ai hâte de te rencontrer en vrai parce qu'illimant on s'est jamais vu en vrai <rire> Ça fait un an qu'on est euh, pratiquement, ouais, je crois que ça doit pratiquement faire un an bientôt, qu'on se voit euh, sur ça. Zoom, mais on ne s'est jamais vu en vrai. On va se voir, c'est sûr. Mais bien sûr, tu es, pas... si, es à une heure de Paris, toi euh, Non, non, je suis loin de Paris, je suis à 4 heures de Paris. Tu es où je suis, en... je suis à Strasbourg, Et ouais, je suis dans l'est de la France. Moi, Alors je suis... normalement, je suis à épinal en février. Ah, à Épinal, d'accord, ouais. Bah, tu euh, vois, tu te rapproches. Te rapproche de pour moi. Pour la petite anecdote, mon frère a habité 4 ans à Strasbourg. Je n'y suis jamais allée une fois. C'est pas vrai. Il ah, faut que tu viennes me voir alors. Au moins pour le marché de Noël, parce que ça, j'en rêve. Bah, avec plaisir, l'invitation est lancée. Ah bah, Prends tes billets hein. d'avion et viens. Je t'accueille avec plaisir. On en repart. Moi, je te souhaite énormément de succès. Un grand merci, merci euh, d'avoir partagé ton parcours, ton histoire aussi, parce que euh, c'est important pour les gens qui découvrent, qui se disent « oui, mais moi, je ne suis pas comme mm. ». Et en fait, tu as une histoire qui est très atypique, un renouveau aussi. J'aime beaucoup ce mot, un renouveau. Mm. Et, euh, et toi, tu as sauté dedans, en fait. Tu t'es posé des questions, mais tu l'as fait. Oui, c'est ça. ça si oui. Et ouais. euh, tu es heureuse parce que quand je t'ai dit tout à l'heure, euh, je t'ai demandé comment tu vas, tu me fais oh, « ah, très bien <rire> ». Ah ouais, j'ai plein de projets, j'ai plein de partenariats mmh. à, à venir avec euh, d'autres coachs aussi sur d'autres domaines. Exact. Euh, qui m'ont demandé, en fait j'ai un coach qui m'a demandé de faire des capsules dans sa formation. Donc ça bien. bien euh, parce qu'il ne traite pas de la confiance justement. Donc euh, voilà, c'est plein plein de belles choses et, et voilà, plein de plein de, de personnes encore à rencontrer, à, à qui je peux travailler, avec qui je peux partager parce que moi, partager c'est important pour moi en fait. Mmh. C'est ouais. important. De toute façon, il ouais. s'entourent des personnes qui sont comme nous. Oui, exactement. Tout à fait. Donc, je te remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vais te laisser finir. Finalement, tu connais la fin. Et surtout, n'oubliez pas... Votre marque, c'est vous. <rire>